Donc, euh, bonjour, il est 9 heures. Je suis ici, Créon, du Service national du récit de l'univers avec mes collègues Dany et Pascal qui se chargeront de la présentation. Euh, je suis là pour vous souhaiter euh, la, la bienvenue et euh, vous dire que cet atelier-là euh, sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube par la suite. Donc, si vous voulez vous référer ou s'il si, euh, y a des collègues qui n'ont pas eu le temps euh, de voir cet atelier. Si vous voulez avoir, avoir accès à la présentation, euh, l'URL est en haut à droite. Sinon, un de mes collègues l'a déjà mis dans le chat qui est là. Euh, donc, vous pourrez y avoir accès ensuite. Aujourd'hui, notre intention, c'est de vous montrer vraiment euh, la plateforme, euh, le cours d'histoire du Québec et du Canada qui a été créé par le Récit. Euh, puis, bon, plus particulièrement les contenus qui touchent euh, la première période. Notre intention, c'est de faire euh, une un webinaire par période, justement pour vous donner un aperçu euh, du contenu qui a été développé. Euh, et ensuite de ça, pour chaque euh, période aussi, on vous va pro vous proposer du, des, du temps euh, de questions-réponses euh, où est-ce qu'on va être en ligne et euh, vous allez pouvoir venir euh, poser vos questions, puis bon, échanger avec nous sur l'utilisation de ce cours-là. Donc, on va vous faire une petite démonstration, on va vous permettre d'explorer la plateforme. Si vous n'avez pas accès en ce moment à l'outil, euh, on, on a des comptes tests pour vous, donc qui ont été créés, donc vous allez pouvoir vraiment là, mettre les mains euh, dans l'outil rapidement. Euh, pour ce qui est euh, du cours comme tel, peut-être vous dire que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que dans votre CSS, il y ait une installation Moodle. Euh, puis bon, il y a, tout une, il y a le thème Moodle ici le cours en ligne qui doit être installé. Donc, il y a une démarche à faire à l'interne si ce n'est pas fait. Moi, j'ai fait euh, des suivis auprès des CSS qui, euh, justement, ou des gens qui euh, ont manifesté un intérêt pour voir euh, si c'était le cas, c'était installé chez vous. Mais c'est vraiment une condition essentielle pour pouvoir utiliser le cours c'est nécessaire. C'est une question aussi euh, légale parce que bon, les comptes, n'est-ce pas, sont, dans, sont créés dans vos euh, centres de services. Il ne peut pas y avoir de, de, de, de centre central et tout ça. Aussi... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, on vous présente 1840-1896, mais sachez que la période 1896-1945 est aussi disponible, donc elle peut être déjà installée, et que les deux autres périodes s'en viennent, donc tout va être prêt si vous enseignez avec ce cours-là cette année, que ce soit à distance, en hybride aussi, ou simplement en classe, euh, vous allez pouvoir utiliser le cours au complet. Euh, cette année sans problème, sans difficulté, parce que tout va jouer à temps. Au départ, c'est un projet pilote, mais à cause de la situation qu'on connaît tous, bien euh, maintenant, euh, c'est ouvert à tous. Euh, donc, on était supposé d'être en pilote en, en essai cette année, mais vous, se, vous faites partie de l'essai maintenant. Et très heureux de vous avoir avec nous. Euh, donc, comme je disais, euh, ce cours-là est un projet pilote dans un premier temps. Le, le, l'intention ou le mandat qu'on a reçu, c'était de faire un cours qui pouvait se faire le plus, le plus autonome possible. Donc, ça peut être une alternative ou un, un outil intéressant euh, dans votre cas si euh, vous voulez euh, justement euh, utiliser ce cours-là euh, en histoire de cap, à distance ou en, en classe, et euh, aussi, peut-être réduire ou euh, optimiser ou, euh, votre utilisation de Teams ou euh, Zoom quand vous êtes avec vos élèves pour vraiment aborder des, des sujets précis. Vous allez voir à l'intérieur de la plateforme, il y a de la vidéo, il y a de la rétroaction automatique, il y a aussi des petits tutoriels, des guides là, euh, à l'intérieur qui permettent de, de guider vos élèves de, de façon euh, pas à pas. Donc c'était l'intention qui euh, était derrière ce cours et euh, c'est ce que euh, Pascal va vous présenter aujourd'hui. Euh, Peut-être une petite précision, parce qu'on a eu des questions. Lorsque vous, euh, vos techs vont installer euh, le cours, il y a deux cours d'histoire disponibles. Il y a celui euh, de la Beauce-et-Chemin, qui avait été créé euh, pour des cours en ligne euh, euh, d'été euh, de rattrapage. Euh, euh, je pense que c'était essentiellement l'intention de ce cours-là. Puis, euh, il y a celui du récit, qui est reconnaissable avec justement euh, la... Le, le sablier, puis bon, la, bon, la fleur de lys et, euh, et l'érable. Donc, c'est le cours qu'on vous présente aujourd'hui. Euh, puis, euh, c'est dans ce cours-là que vous allez retrouver euh, l'ensemble des contenus qui seront présentés. Donc, c'est reconnaissant au, au pictogramme que vous voyez ici. Peut-être aussi dire que c'est un projet collectif. Je vous présente à l'écran l'ensemble des personnes qui ont collaboré. Il y en a d'autres, vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis bon, c'est le fruit d'une du, année et plus de travail qu'on qu vous présente aujourd'hui. Voilà. Pascal? Euh, oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent ce matin. Euh, merci Steve pour la présentation du mandat et du projet. Euh, un projet, oui, ça fait plus d'un an qu'on travaille là-dessus, puis euh, ben, l'objectif principal, dans le fond, c'était de créer ce cours en ligne-là euh, en respectant l'esprit du programme. Donc, euh, à, à partir de l'exemple de la période 1840-1896, euh, je vais d'abord vous, euh, vous présenter, vous faire un rappel de comment on structure euh, nos périodes pour respecter le programme de formation à l'École québécoise, qui est, vous le savez, centré sur une approche question-problème. Donc, pour segmenter la problématisation, puis rendre le tout plus digeste, bien, on a séparé les périodes en différents chapitres. Donc, il va y avoir quatre à six chapitres par période, par réalité sociale. Ces chapitres, dans le fond, nous permettent de segmenter la problématisation, mais aussi de répartir l'ensemble des connaissances prescrites par le programme. Euh, donc, évidemment, on veut prioriser euh, certains contenus, mais on a un souci d'exhaustivité. Donc, il faut aborder l'ensemble de la progression des connaissances, puis euh, également, euh, même les événements, par exemple, des, des lignes du temps qui sont dans le programme. Euh, il y a un enjeu qui est arrivé assez vite euh, dans le développement du cours, c'est que, bon, il faut, faut que l'élève développe les compétences du programme, on aborde, il faut aborder l'ensemble des contenus, mais notre souci, c'est, bon, il faut aussi garder l'élève actif euh, dans son apprentissage, dans les évaluations, dans un contexte où il va souvent être seul euh, derrière son écran. Donc, notre solution pour euh, dynamiser l'apprentissage puis euh, susciter la motivation des apprenants, c'était de baser le cours sur euh, différents types de chapitres. Donc, vous envoyez quatre à l'écran. Euh, les trois premiers sont euh, d'abord la question d'enquête. Donc là, on est vraiment dans une approche par problème. Euh, L'élève va formuler une hypothèse en début de chapitre puis au fil du chapitre, va pouvoir euh, colliger de l'information qui vont pouvoir lui permettre, là, dans le fond, euh, d'étayer euh, son hypothèse, puis de euh, proposer une réponse finale à la question d'enquête une fois qu'il va avoir abordé l'ensemble des contenus. Le deuxième type de chapitre, euh, on travaille encore les compétences, mais cette fois-ci en réalisant des courts projets technologiques. Euh, troisième type de chapitre, euh, C'est pour euh, ludifier et euh, dynamiser euh, le cours. On, y, on a conçu euh, quelques jeux historiques, donc à titre d'environ un par période. Euh, ces jeux historiques-là sont euh, quand même ponctués d'activités de, inspirées des opérations intellectuelles. Euh, C'est important aussi de mentionner qu'à partir de la troisième période, il va y avoir un quatrième type de chapitre. Donc, ces chapitres-là, c'est en route vers la réussite qu'on les a nommés. La réussite de quoi? Bien, bien sûr, euh, l'épreuve ministérielle. Donc, dans ces chapitres, on va mettre l'accent sur une seule compétence, puis on va utiliser euh, les schémas de réponse, dans le fond, calquer un peu les schémas de réponse de, euh, qui sont présentés à la fin de l'année par le ministère pour habituer l'élève à, à utiliser euh, ces schémas-là. Finalement, bien, dans chacun, chacun de ces chapitres-là, il y a beaucoup de contenu. Il y a des textes, des vidéos, des iconographies. Euh, c'est vraiment ce qui va donner corps au chapitre, puis qui va permettre à l'élève d'acquérir les connaissances ou de valider euh, les connaissances acquises. Euh, mais en plus de ces contenus-là, ce qui est au cœur du cours, c'est euh, ce sont les documents historiques. Donc, autant dans les phases d'apprentissage qu'il y a d'évaluation, euh, l'élève va être amené à consulter, analyser, interpréter là, une panoplie de documents historiques. Euh, pour répondre aux questions, euh, puis ce qui va lui permettre, en fait, de réaliser euh, les opérations intellectuelles. Euh, ça a l'air beaucoup, là, mais c'est important de rappeler que l'élève ne sera pas laissé à lui-même. Donc, euh, évidemment, on vise l'autonomie, euh, une autonomie progressive. Donc, au départ, il va y avoir beaucoup de modelage, de guidage. Donc, les premières fois qu'il va euh, travailler une opération intellectuelle, il va y avoir une vidéo pour l'accompagner. Puis on va soutenir son autonomie tout au long du cours, euh, mais plus il va avancer, euh, plus dans le fond, euh, il va devoir compléter certaines démarches euh, seul. Euh, pour encadrer l'élève, on a aussi développé des outils d'accompagnement, donc pour fournir des rétroactions euh, automatiques, mais pour vous, vous permettre aussi de fournir vos propres rétroactions à l'élève, bien sûr. Euh, plus tard, on va le voir durant la présentation, Là, la pièce maîtresse de ces outils-là, je dirais que c'est le, le cahier de traces où l'élève euh, va faire sa prise de notes. Euh, L'ensemble de ces notes qui vont avoir été prises dans un même chapitre vont être consignées au même endroit. Donc, on, va pouvoir, on va pouvoir réutiliser ces notes-là euh, d'abord pour euh, soit répondre à une question précise à la fin d'un chapitre ou ensuite, euh, il pourrait les réutiliser pour de la révision également. Donc, maintenant qu'on a fait un survol là, des, des chapitres, euh, en fait de la structure du cours, je vous propose de voir comment ça se transpose précisément dans la période 1840-1896. Donc ici, euh, on aura deux questions d'enquête, euh, on aura trois projets technologiques, donc les, les pictos verts, puis on, a, on aura un jeu historique qui va porter euh, sur l'acte d'union et le gouvernement responsable. Euh, sans plus tarder, je vais basculer vers la plateforme Moodle pour euh, amorcer la démonstration. Euh, S'il y a des, euh, des bouts qui vont euh, plus rapidement dans le, la démonstration, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir l'explorer euh, tout de suite après euh, mon segment. Donc, le partage d'écran est activé. Euh, ça, c'est l'interface que vous allez pouvoir consulter plus tard. Ça fonctionne bien? Oui, c'est bon. Merci. Donc, l'interface de base, euh, bien important, le bouton d'accueil. Quand vous naviguez dans le cours, si vous voulez revenir à, à cette table des matières où on présente l'ensemble des périodes, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton d'accueil. Bon. Comme vous voyez, on disait plutôt la période 2 est déjà disponible. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la période 1, puis on va commencer avec le chapitre sur l'économie. Donc, je disais plutôt, euh, le chapitre sur l'économie, c'est une question d'enquête. Donc, on commence l'année en force avec euh, une question d'enquête euh, qui amène l'élève à développer la compétence 2, donc interpréter une réalité sociale. Euh, L'objectif là. Euh, grosso modo, de, de cette question d'enquête, c'est euh, amener l'élève à s'interroger, dans le fond, sur la première phase d'industrialisation, euh, puis euh, aussi, dans le fond, de, de cerner l'influence de, de ce processus-là sur euh, l'économie et le territoire. Donc, euh, la question en soi, c'est comment la première phase d'industrialisation transforme-t-elle l'économie et le territoire québécois dans le, la seconde moitié du 19e siècle? Donc, évidemment, euh, c'est une grande question, mais on va rapidement euh, segmenter ça là, en plusieurs euh, morceaux pour euh, faciliter la compréhension de la question. Donc, on rappelle d'abord des objectifs généraux du chapitre. Donc, objectif 1, bien, comprendre l'industrialisation. Euh, il y a des textes, des vidéos qui vont la, la, aborder le phénomène euh, plus en détail, mais l'élève le, peut déjà avoir accès à une définition d'un fond sommaire à partir du lexique. Euh, deuxième objectif, plus général, ben, c'est de comprendre les impacts de l'industrialisation. On cite quelques exemples. Et le troisième, ben, c'est de euh, lui, euh, lui dire qu'il y aura plusieurs documents qui vont lui permettre, dans le fond, d'illustrer euh, ces, ces impacts-là, euh, ces impacts économiques et euh, territoriaux. Donc, ça va être autant des textes euh, de sources premières, euh, des images ou des cartes pour accompagner l'élève euh, dans la compréhension de la question d'enquête, mais aussi dans la formulation d'une hypothèse sur cette question-là. On a prévu, comme on vous l'a dit plus tôt, des vidéos de modelage. Dans ce cas-ci, c'est un captivate. Euh, mon collègue, euh, ancien collègue Alexandre Lannoy, euh, donc récapitule un peu la question d'enquête, euh, présente le concept d'industrialisation. Il va aussi présenter le concept d'hypothèse. Qu'est-ce que c'est? Bon, formuler une réponse partielle. Il faut l'introduire d'entrée de jeu. Une fois qu'il va être revenu sur la question d'enquête, ben, il va présenter les quatre documents successivement qui vont permettre de formuler l'hypothèse. À partir de ces quatre documents-là, il y a des textes, des peintures, des images. Euh, L'élève va être amené à les analyser. Il va, au départ, il va les analyser par lui-même, mais immédiatement après euh, son, son, son analyse, il va pouvoir avoir une rétroaction d'Alexandre pour, pour chaque document. Une fois qu'il aura analysé les quatre documents, ben, à partir de ces quatre documents-là, il va pouvoir formuler son hypothèse sur la question d'enquête. Donc, ça, ça va être son premier euh, contact avec ce que je vous ai dit qui était un peu le, le cœur de, notre, de nos outils d'accompagnement, c'est le cahier de traces. Euh, son premier contact avec le cahier de traces, c'est simplement de formuler son hypothèse, de l'enregistrer, puis s'il veut la réviser, évidemment, euh, pour préciser sa pensée, il peut toujours le faire. Par exemple, ici, il voudrait compléter son hypothèse en révisant les documents qu'il aura analysés précédemment, Il pourrait euh, compléter comme ça. Puis ça, ça va être enregistré et consigné dans un endroit euh, où il va avoir un résumé du cahier de traces. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Ensuite de ça, euh, il va euh, donc commencer vraiment, là, on rentre dans les contenus. Euh, on va commencer ça avec une vidéo, une vidéo euh, de type « Explorer le temps ». Euh, ça, c'est simplement des vidéos plus de style euh, documentaire. Des fois, c'est un, un enseignant, un conseiller pédagogique qui va présenter les contenus devant l'écran. Euh, euh, ça nous permet d'aborder, par exemple, ici l'industrialisation. Donc, dans ce cas-ci, on va aller plus en détail sur euh, bon, la mécanisation de la production, expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça amène pour la division euh, du travail, par exemple, puis les gains en productivité qui vont être réalisés euh, à partir de ces transformations-là. Donc, ça, c'est un premier exemple là, de comment on aborde les contenus. Euh, vous ex... Je vais prendre une parenthèse pour vous expliquer. Pour naviguer dans la plateforme, bien sûr, on peut retourner au bouton d'accueil, mais pour naviguer dans le chapitre, on peut soit utiliser la table des matières ou descendre juste ici, puis utiliser les flèches, donc précédent, suivant. Ça va vous permettre de naviguer dans le chapitre. Si vous cliquez sur les onglets ici, vous allez changer de chapitre complètement. Pour l'instant, on va simplement aller à la page suivante, voir une autre manière d'aborder les contenus. Donc ici, c'est sous, plutôt sous forme de texte. Donc, on va aborder un des premiers impacts de l'industrialisation sur l'économie. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur la production des biens? Donc, on revient un peu sur la mécanisation, la division du travail, passage d'un travail plus artisanal, à un travail plus euh, mécanisé, et euh, pour la création de produits manufacturés. Euh, évidemment, dans le cours, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de documents historiques euh, qui accompagnent parfois le texte pour bien illustrer euh, dans ce cas-ci euh, la mécanisation, euh, donc l'élève a toujours accès à ces documents de source primaire-là, euh, avec la source toujours en dessous du document, un lien euh, vers l'institution dans le fond qui, euh, dans, dans laquelle on peut trouver euh, l'iconographie en soi. Donc l'élève, une fois qu'il a complété dans ce cas-ci euh, la section sur la production des biens, bien, il va pouvoir euh, de nouveau utiliser son question d'enquête pour réaliser sa prise de notes. Puis dans ce cas-ci, ce, ce qui est particulier, c'est que euh, il va y avoir euh, une rétroaction guide. Bon, on a mentionné plus tôt, on accompagne les étudiants en modelage, mais on fournit aussi des rétroactions guide euh, dans la prise de notes, dans le cahier de traces ou quand il répond à des questions, euh, simplement pour lui dire, as-tu pensé à tel élément de la production ou as-tu regardé le titre du document ou son auteur ou la date à, la, à laquelle ça a été produit. Donc on va utiliser la la rétroaction guide, comme ça, pour pister l'élève dans euh, sa prise de notes. Bon. Je passe à la prochaine section. Une autre manière d'aborder le contenu. Euh, dans ce cas-ci, on aborde le capitalisme industriel. Euh, on trouvait que c'était une idée un peu abstraite. Donc, euh, euh, ça, ça nous a euh, euh, dirigé vers euh, la réalisation de vidéos. Euh, illustrer, qu'on a nommé « tracer le passé ». Donc, on collabore avec un enseignant pour euh, des vidéos qui demandent euh, de, de comprendre des concepts un peu plus abstraits, des idéologies. Euh, on va venir illustrer les concepts en soi. Euh, selon nous, c'était une manière un peu de, de, de varier la présentation des contenus puis d'aborder des contenus qui étaient parfois plus difficiles à cerner Souvent, après une vidéo où... Euh, euh, bien un texte, on va avoir une question euh, pour vérifier les connaissances, donc valider euh, juste l'écoute ou la lecture de l'élève. Rapidement, on va lui demander d'identifier certains éléments. Donc, de quoi ça discutait, euh, cette vidéo-là? Bien, on va lui demander de choisir quelques réponses. Puis là, OK, il peut s'ajuster rapidement s'il a choisi le mauvais élément, la mauvaise caractéristique, puis revenir un peu pour euh, bien euh, s'assurer qui aurait eu une écoute là, de la vidéo. Euh, je passe euh, les autres contenus. Euh, on va aborder d'autres impacts économiques, des impacts territoriaux de l'industrialisation, euh, l'exploitation des ressources euh, naturelles. Euh, je passe ces sections-là pour euh, en arriver, dans le fond, au retour sur la question d'enquête. Donc, en fin de parcours, l'élève doit revenir évidemment sur sa question d'enquête. Euh, il va aussi revenir sur son hypothèse. Ça, c'est une fonction très intéressante du cahier de traces. C'est qu'il peut être appelé, dans le fond, une entrée déjà existante, peut être rappelée dans le même chapitre ou dans un autre chapitre euh, pour demander à l'élève, bien, tu avais formulé une hypothèse, est-ce que tu veux la revoir, la reformuler, mais au moins lui faire prendre conscience, euh, lui rappeler euh, l'hypothèse qu'il avait formulée dans un premier temps. Ensuite de ça, ben, il va pouvoir fournir une réponse plus structurée à sa question d'enquête. Euh, encore une fois, on précise les consignes pour formuler la réponse. Puis, on va utiliser le cahier de trace cette fois-ci pour fournir la réponse finale. Euh, ce qui est intéressant avec le cahier de trace, c'est qu'on peut euh, fournir un canevas de réponse. Donc, en plus de diriger la prise de notes avec des rétroactions, on insère parfois des canevas de réponse comme ça là, pour ne pas laisser euh, juste un gros euh, paragraphe, euh, une page blanche. Là. Et euh, dans le fond, euh, créer des soucis du côté de l'élève. On va vraiment se la prise de notes euh, de cette manière-là. Là, Là c'est certain que euh, l'élève, bon, remplir le cahier de traces, euh, il va devoir s'appuyer sur ses notes. Euh, pour avoir accès aux notes, je vais vous montrer comment, donc on revient à la page d'accueil, c'est le même principe pour vous et pour les élèves. À la fin de la section, il va toujours avoir un élément cahier de traces. Donc, en ouvrant le cahier de traces, là, évidemment, euh, j'ai la version enseignant, donc euh, l'élève ne verra pas tous ces éléments-là, il va arriver directement au résumé de son cahier de traces. Là. Mais dans la version enseignant, vous choisissez le groupe, là, on est tous dans le groupe démo, en fait, ici, aujourd'hui. Euh, on sélectionne l'utilisateur, je vais me sélectionner, et là, on a accès au résumé du cahier de traces. Donc, les chapitres de la période, C'est les chapitres qu'on va voir plus tard. Là, pour l'instant, on était dans l'économie. Donc, ça vous permet euh, d'un seul coup, euh, autant euh, à vous que pour l'élève, de vis visualiser l'ensemble des notes. Euh, si je veux accéder euh, à la note, on double double-clique. Euh, on peut voir la note de l'élève. Donc, l'élève verrait sa note aussi, mais par contre, l'élève ne verra pas euh, la section suivante. Donc, ça, c'est réservé aux enseignants. C'est dans la version euh, enseignante du cours. Euh, il y a un corrigé qui est intégré à même le cahier de traces. Donc, nous, on vous a proposé des réponses, on vous a suggéré des réponses. Évidemment, libre à vous de les considérer ou pas pour formuler votre rétroaction. Euh, rétroaction qui, une fois qu'il est enregistré, va s'ajouter au cahier de traces. Et l'élève, dans le fond, va pouvoir revenir dans le cahier de traces et voir ce que vous avez formulé comme commentaire. Donc ici, comme vous pouvez le constater à gauche, là, il y a l'ensemble des questions de, du premier chapitre, puis il y a aussi le tableau de réponse à la question d'enquête, euh, pour l'instant qui n'était pas rempli, mais sur lequel vous pouvez rétroagir euh, aussi directement dans la plateforme. Je vais revenir à la page d'accueil pour enchaîner euh, vers mon deuxième chapitre, euh, chapitre sur la population et la vie sociale. Dans ce cas-ci, euh, c'est un premier projet technologique euh, dans, ce, dans, dans le cas de ce projet technologique-là, on va travailler, on va développer la compétence 1, donc caractériser une période, euh, on va plus spécifiquement caractériser des groupes sociaux et leurs conditions de vie. Et euh, pour ce faire, on va demander à l'élève d'animer euh, un personnage historique. Donc, on lui fournit une série de consignes, on lui suggère des applications, euh, comme Photospeak, iPhone Face, par exemple, sur les différentes plateformes. Puis, euh, on lui dit, ben tu vas, lire, euh, tu vas lire et consulter les contenus de la section 3. Euh, ça, ça va te renseigner sur les groupes sociaux. Ben, à la fin, tu vas devoir caractériser euh, un de ces groupes sociaux euh, par le biais, dans le fond, de ta présentation technologique. Donc, je ne passerai pas les contenus un à un de euh, ce chapitre. Je vais aller directement à la section 3.3 euh, pour vous montrer... Euh, un type de question qui revient souvent dans le cours. Donc, je disais plutôt que euh, les questions avec documents étaient omniprésentes. Bien, ça, c'est un exemple. Donc, on va avoir une question euh, d'opération intellectuelle, dégager des différences et des similitudes entre les femmes de la bourgeoisie et celles de la classe ouvrière. Il y a des documents qui vont être fournis à l'élève, certains plus simples, d'autres un peu plus complexes, comme des textes. Puis, euh, qu'est-ce qui va accompagner cette question-là, puisque c'est euh, un de ses premiers contacts, dans le fond, avec l'opération intellectuelle euh, ci-dessus, dans le cours de quatrième secondaire. Bien, une vidéo, dans le fond, pour expliquer c'est quoi cette opération intellectuelle-là, puis l'aider aussi à analyser euh, les documents comme ça, un à un, formuler des réponses, puis éventuellement euh, l'amener à utiliser son euh, cahier de traces euh, pour répondre à la question initiale, puis réaliser... Euh, l'opération intellectuelle en bonne et due forme. Euh, je vais encore utiliser l'exemple du chapitre population pour vous montrer un autre élément du cours. C'est qu'à la fin de chacune des à chacun des chapitres, pardon, il y a une vidéo de révision. Donc, on a collaboré avec beaucoup d'enseignants d'enseignantes à travers le Québec pour leur demander, bien, selon vous, un chapitre qui porte sur la population et la vie sociale à cette époque-là, c'est quoi qui est important de retenir Donc, en cinq minutes une vidéo de révision, et ça, c'est disponible à chaque fin de chapitre. Je reviens à la page d'accueil. Prochain chapitre, « L'Église catholique, et les idéologies? » C'est une question d'enquête, mais on va y revenir plus tard, parce que je veux vous montrer le troisième euh, et dernier type de chapitre, c'est l'acte d'union et le gouvernement responsable. Dans ce cas-ci, c'est un jeu historique. Donc, on utilise le prétexte de l'incendie du Parlement euh, en 1848, dans le fond, pour revenir sur les événements euh, de l'acte d'union et euh, l'application du gouvernement responsable. Donc, comme je disais plus tôt, euh, il s'agit de jeux de style un peu « cherché trop avec des petits casse têtes euh, mais il y a aussi des opérations, des questions d'opérations intellectuelles qui sont, qui, sont euh, qui viennent ponctuer le jeu. Euh, le jeu est euh, agrémenté, là aussi, d'une série de questions courtes avec des documents. Donc, euh, des questions courtes qui portent encore une fois sur les OI. Euh, donc, par exemple, dans ce cas-ci, il fallait identifier un changement territorial, puis des continuités au niveau euh, de la structure politique, par exemple. Donc, c'est un peu la même structure que vous avez vue plus tôt. Donc, j'ai fait le tour de mes trois types de chapitres. Euh, je ne rentrerai pas dans les deux derniers. Fédération canadienne politique nationale, euh, c'est simplement de dire que dans les deux cas, il s'agit de projets technologiques, donc euh, dans le, le cas de la Fédération canadienne, on va demander à l'élève de faire une présentation interactive, donc sous forme de diapositive, pour présenter les causes de l'union des colonies britanniques de l'Amérique du Nord, puis euh, de caractériser dans le fond la structure politique euh, qui émerge de cette union-là. Puis, dans un deuxième temps, avec le chapitre sur la politique nationale, on va lui demander là, de, de constituer une carte, là, dans le fond, pour situer géographiquement certains, euh, et certains éléments et événements liés à la mise en place de la politique nationale. Donc, une fois que l'élève a complété, euh, abordé l'ensemble des contenus, il a pris des notes, bien, il pourrait être prêt pour euh, son évaluation formative. Il y a, il y a deux, deux évaluations formatives par période. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer la deuxième en exemple. Je vais aller rapidement, mais vous allez pouvoir la parcourir, parcourir quand ce sera le temps d'explorer la plateforme. Dans les évaluations formatives, évidemment, on fournit un documentaire. Donc, L'élève peut l'ouvrir dans un onglet différent ou une page différente là, pour euh, toujours garder accès au documentaire. Il peut le lire avant de commencer son évaluation. Ensuite de ça, ben, l'objectif, ça va être d'utiliser le dossier de documentaire pour les questions 1 à 8. Puis euh, ensuite, les questions en 9 ça va plus être des questions là, de connaissances. Donc, je vais prévisualiser, prévisualiser le test. Donc, il y a des questions où... Euh, L'élève va devoir sélectionner un des documents lorsque si on lui demande une cause de l'acte d'union et une conséquence. Donc, il va se rapporter à son dossier documentaire pour fournir sa réponse. Euh, même principe ici, c'est de choisir un des documents pour dans le fond euh, quel document montrerait l'assimilation, euh, le fait que l'acte d'union vise l'assimilation des Canadiens français. Donc, il y a des questions où il va être amené aussi à formuler une réponse plus courte. Donc, je passe rapidement, l'élève fournit ses réponses à partir du dossier documentaire, enchaîne avec la section qui font appel euh, aux connaissances et ensuite de ça, il peut terminer le test pour vous l'envoyer. Une fois qu'il a envoyé le test, euh, nous, on a programmé les évaluations formatives pour euh, fournir la rétroaction, euh, le corriger, dans le fond, directement aux élèves après leur tentative. Donc, dans le fond, dans le fond euh, après euh, les questions euh, qui permettent de fournir une rétroaction automatique, on va donner la réponse correcte. Puis, euh, les réponses qui demandent une... Euh, les questions qui demandent une réponse courte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement, on va leur dire qu'est-ce que ça prenait comme réponse, par exemple, pour obtenir deux... Points, puis euh, des fois aussi indiquer euh, qu'est-ce qui pourrait euh, être euh, ajouté à la réponse pour avoir plus de points. Évidemment, libre à vous euh, d'activer les corrigés ou non. Donc, vous pourriez envisager de euh, faire passer l'examen, l'évaluation formative plutôt euh, sans le corriger, revenir en groupe sur l'évaluation, puis ensuite de se laisser euh, donner l'accès au corrigé euh, après avoir fait toute cette démarche-là. Euh, en terminant, simplement vous montrer un dernier aspect là, de, de cette période-là, 1840-1896. Pour ce faire, je vais retourner à la page d'accueil. Euh, C'est l'infographie synthèse. Donc, pour chaque période, il une infographie synthèse interactive. Donc, euh, dans ce cas-ci, il y a six diapos qui reviennent sur les contenus de la période. Donc, on peut cliquer, voir des définitions rapides de certains concepts. Ça nous permet de réviser ou de se dire « Ah ben cette section-là, j'avais peut-être pas compris tel élément, on va retourner dans le cours pour aller plus en profondeur. » Mais rapidement, comme ça, on peut avoir un coup d'œil sur l'ensemble des contenus de la section.